Chaque année, nous vous souhaitons à tous bonheur, santé et réussite. Et si pour 2023, nous allions encore plus loin, nos leaders SkyWorld Community ont tenu à vous dire quelques mots. Au nom de toutes les équipes du Cameroun et d'Afrique francophone, nous vous souhaitons une bonne année 2023. Grâce à SkyWorld Community, j'ai fait la connaissance de personnes extraordinaires. Nous contribuons à l'avènement d'un transport écologique et sûr. Grâce à SkyWorld Community, nous assurons un meilleur avenir pour nous et pour tous nos enfants. Je suis fier d'appartenir à la SkyWorld Community. Grâce à SkyWorld Community, nous changeons la vision du monde. Nous sommes prêts pour de nouveaux objectifs et de nouvelles motivations pour 2023. Ensemble, nous sommes plus forts. Bonne année à tous. Bonne année à vous. Bonne année, bonne année, bonne année 2023. Merry Christmas and a very prosperous new year to you. Très belle heureuse année à vous. Thank you, Merry Christmas, you, Merry, Merry Christmas. Christmas. Très belle année à vous. Très belle année à tous. Bonne année à vous. Très belle année à vous. Bonne année 2023 à toute la communauté Skyward Community. Oh.